Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah En plus, en français. Euh D'accord <rire> On va faire avec le grand classique, hein. Wow So Stairs. Yeah Yeah Yo Yeah Oh wow. What the fuck Oui! yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Oui! is box? Yeah, Box! Yeah. Go vite! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah. Oh, C'est comme dans le droit. Yeah yeah yeah monnaie yeah yeah yeah yeah yeah yeah. oui, Baby Béligie. Papa, no non. Yeah. No Non. Non. Non. Non. Oh no Jump. Jump. Jump. Jump. Jump. Jump. off Oh putain Oh Jump. Yeah Big yeah. Big Jump. Ouah! Ouah! Ouah, c'est trop bien! Yeah! I'm Tindu, Tweedy, yeah! Yeah! Yeah! Go fast, yeah! Money, yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! go speed. yeah! Yeah! You too slow! Hey, Black Ghost, where are you? Yeah! go speed. yeah! Yeah! Yeah! I'm Sonic! Sonic, Sir Jog! Yeah! Je vais me défoncer là, la gorge! <rire> oh, attends, y'a un. No! Oh, yeah! Yeah! Eggman, where are you? Vous avez la médaille d'argent, vous êtes trop lent! <rire> oh! Au début je me disais. Attends, il faut. Ouais oh, oh, oh, putain! Trop simple. Test you suck! Il ouvre le truc! <rire> non! Yeah! You too slow! Oh! Oh! Yeah! Yeah! Oh no! My soul! Wouh No Come back No No No No Yeah Yeah Ah bon c'est quand même un peu débile parce qu'il me met quand même un système où il faut récupérer euh, les rings mais euh, je savais pas qu'il fallait euh, choper vraiment tous les rings Ah oui voilà, c'est obligé, t'es baisé T'es baisé pour le rings Là t'étais baisé Ok c'est bon, j'ai trouvé, vite Perfect Yeah Yeah Gol Yeah Dab Dab Dab Dame. Yeah Maintenant nous allons faire enfin le boss <rire> Oh shit Eggman Wow Eggman Yeah Catch me Yeah Oh Little Buster, Yeah Fuck you Attends c'est pas un peu shité ici <rire> Attends je te le démonte <rire> Yeah Too bad Hey Open Yeah Yeah Open Yeah <rire> Rentrons dans le trou Avec les lapins <rire> Oh le bâtard A chaque fois, eux, ils comprennent pas, ils font... Oh, bon, ok <rire> oh. <rire> oh non no. Fuck ah, Non Fuck you. du coup, il va y avoir l'animation pour... Euh... <rire> en tout cas, il reprend le 1 et le 2 déjà. Et l'autre <rire> Putain, je voulais, je voulais le niquer, mais ça n'a pas marché. Vite, le truc, le truc, le truc Oui Non, oui, oui, oui, <rire> continue à l'infini oh. ouais, On va voir ça, maintenant oh. Trop bien oh, Maintenant, il faut faire de la physique avec, avec Sonic. Voilà, ça sera bien. Non Non Non Non Non Non Snackles yeah. Il survole Viens Pourquoi il va en progner le bâtard Oh, oh, oh, oh, oh, trop bien, oh, trop bien, oh, là, qu'est-ce que je dois dire, je dois pender, là, oh, putain, oh, mon jeu préféré, mon jeu préféré, euh... oh, la vache, oh, je m'attendais pas à ça, Ah oh, sympa, eh, hey, sympa, eh, sympa, oh, là, là mais, oh, c est, c est... ah je... c'est, c'est, ah, c'est mon coup de cœur, là, maintenant, ah, c'est mon petit coup de cœur, là, yeah, you're so bad, je me souviens plus, c'est. Oh yeah! Yeah! Mass me! Yeah! Oh putain, oh putain, je fais de la merde, je fais de la merde. No! No! No time! Oh putain! Ah les enfoirés! Ah je m'entendais pas à ça! You suck! You too bad! You are not fast! Oh putain, je croyais que c'était avec l'autre enculé qui. Je suis en PLS! Oh! Oh no! Yeah. <rire> J'aime bien le mec avec la patte de baseball qui sait pas quoi faire avec ça yeah. Oh non Putain <rire> Ah, il y aura un peu de sel C'est yeah. Ok, ok. Allez, on regarde où est le missile. Ok. Yeah. Fox the police Yeah ah du coup il part comme ça comme un gros lâche. Oh attends. Ah putain je.. Non Yeah Oh You are so fat Tech TV. La seule chaîne où il n'y a que des œufs. Ah ok, j'avais pas compris. Yep, yeah, yep yeah. Oh yeah et le numéro complémentaire est le... 10, 3, <rire> 1 fois, 3, 1... Ah mais ça fait quoi du coup, j'ai gagné quoi <rire> Yeah, jump Yeah Yeah No Yeah, must be, yeah putain Ouh la vache ou la vache Ça va être trop dur Non no. <rire> Les reines qui veulent me suivre jusqu'au bout Parce que attends, s'il y a la médaille d'or et la médaille d'argent, est-ce qu'il y a du coup une médaille de bronze Parce que s'il y a une médaille de bronze, franchement, je me demande comment on peut l'avoir. Attends... Merde Non Non Non Non Mais, hé J'ai oh pas eu le temps T'es qu'on s'en qui Je m'en fous, je peux voler plus vite que toi, Sony Oula Hé, hey, Ekman, C'est toi le pour patron de Sega Bah voilà, comme ça, j'ai réussi à avoir euh, de l'argent. Oh Knuckles Non Ah, le coup C'est un piège Comment j'ai pu mourir Oh oui Oh oui C'était où le truc Là C'est bien, j'ai l'air comme un con à faire euh, les anciens, là. Les autres trucs en premier là, que je savais. je réussi à me niquer. Et celui-là, c'est tout nouveau pour moi. Trop simple. Trop simple. Trop simple. Donc disais trop simple. Ah, ok, il faut le démonter à la fois. Ah, mais là, il y a plus de facilité. Attends, je vais faire un pont. en trop je continue Trop simple, trop simple... Oh no <rire> Ok Oh no Yeah Yeah Oh oui Ah oh, la belle prise non c'est bon j'en ai trop marre. c'est l'endroit la plus pute de tous les temps, juste cette Euh Ah ok Ah ok Oula, ch... Tiens. Tiens Tiens Tiens Tiens Tiens Oh non Non Non Oh Du Je suis sûr qu'ils ont mis cette, ce personnage-là parce que les féministes, ils, le, ils allaient avoir un procès et à cause de ça. <rire> un vrai personnage méchant féminin parce que les autres, ils sont devenus chantiers, au voilà. oui. oh, oui. côté ouais, que des mondes. Voilà Oui oui oui Allez C'était Eggman On va voir si y a pas une démon derrière. Oh y'a l'introduction Moi je m'en fous je laisse l'introduction. Comme ça je commente en même temps. Parce que je l'ai pas vu moi. Allez une réaction directe. Yeah, that <rire> Yeah. Wake up to Sonic Mania. Yeah. Ski. Yeah. Yeah. Woo! Yeah. Oh shit. Yeah. Hey, oh. Wow. Yeah, thanks. Yeah. Clause <rire> <Je zing. rire> Voilà, ça c'est fait. <rire> Good job. Hey. <rire> yeah. Sonic et Jojo Bizarre Aventure. <rire> bon bah du coup Sonic Mania, c'est bien.